Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve dans le coin de Dragon Ball Alors aujourd'hui on va parler des trois pires théories que j'ai pu voir sur Youtube Du coup on va commencer direct par le secret de la force de Jiren Il y a quand même un mec qui a réussi à nous sortir Que Jiren il était posté dans Naruto Il avait des Sharingan Il arrivait à matrixer du chakra ou à malaxer du chakra Autant pour moi pas matrixer Après on a Hit qui n'est soi-disant pas éliminé Ouais bon, genre, euh, ils pensaient il pensait qu'il était posté en dessous de l'arène avec Freezer, ils étaient en train de jouer au poker, je sais pas trop. Et après, on a quand même les origines de Jiren, Il nous a quand même réussi à nous. D'accord, allez, merci que allez. passe à la vraie vidéo maintenant. Eh bien, bonjour à tous, c'est sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les 5 pires théories de Dragon Ball Super et bordel des théories, il y en a eu des tas. Et du coup, ça a été très difficile d'en choisir seulement 5, donc au pire, si la vidéo plaît, je ferai sûrement une deuxième vidéo. Mais bref, trêve de bavardage, c'est parti L'une des raisons fondamentales de la force incroyable de Jiren est tout simplement son origine story. Un jour, lorsque Jiren était seulement qu'un enfant, il rentra chez lui tranquillement jusqu'à ce qu'il aperçut de la fumée. Son village était en fait totalement détruit. Inquiété par les événements, il se précipita dans sa maison et tomba nez à nez avec un être maléfique. Il tomba face à face avec un événement horrible. Il tomba crâne à crâne avec ses têtes maléfique en train de tuer ses parents. Jiren, impuissant, assiste alors à cette scène et est traumatisé par cette aura maléfique. Alors non le mec c'est pas Itachi Bref place à la théorie maintenant La première fois que nous avons vu Black Goku c'était lors de son premier combat contre Mila e Et afin de nous cacher son apparence il était représenté par une ombre noire maléfique et des yeux rouges perçants Exactement comme le tueur des parents de Jiren Et c'est tout Ouais c'est juste ça la théorie Même couleur des yeux et une aura similaire Aucun autre argument et même Enfin en vrai cette théorie genre rien que quand il réfléchis cette théorie n'a aucun sens Et d'ailleurs pour pas m'énerver je vais même pas parler de cette théorie qui dit qu'en gros c'est Jiren du futur qui a tué ses propres parents pourquoi il a fait ça Et bah tout simplement afin que le Jiren du passé qui devient le Jiren du présent puisse devenir le Jiren du futur. Bref, bref, bref, on va passer à la théorie suivante, hein, ce sera mieux. Ah là là là là, la fameuse théorie. Black Goku serait en réalité Black Goten. Non, non, hein, c'est pas une blague, il hein. y a vraiment des gens qui croyaient dur comme faire que Goten par je ne sais quelle raison a commencé à s'habiller en noir et à lâcher des Subalashi à chaque épisode de l'arc Black. Non mais bref, non sérieusement, cette théorie comme quoi Black et le Goten de la timeline de Miracle c'est totalement stupide. C'est à croire qu'en fait toutes les théories sur Black, elles n'ont aucun sens. Regardez juste sur quoi se base cette théorie. Ouais, alors Goku, il a quatre méchants sur le côté, alors que sans le Goten, il en a seulement trois et comme de par hasard, Black aussi, on a trois. Est-ce que c'est une coïncidence Alors euh, pas du tout. Enfin, je sais pas, mais pour moi ça me paraît du coup évident que Black est égal sur de Goten, ouais, ouais, ouais, vous vous moquez, mais je vous jure que j'ai vu des gens dire ça sur internet. En vrai, faut avouer que ça aurait été méga stylé et très intéressant de faire un arc centré sur Black Goten, mais qui du coup ne serait pas de la Talem de Trunks. Il y avait la théorie de gonzaro comme quoi ce serait le Goten de la timeline numéro 4, qui était très intéressante. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rejoindre le serveur Discord de la chaîne, dans lequel bah, du coup je vous présenterai cette théorie dans le channel Le coin Dragon Ball. Bref, passons donc maintenant à la troisième théorie. Ah là là là là là là. It n'est pas éliminé. <rire> Vous l'avez quand même, c'est marrant. Cette théorie, elle est très simple. Lorsque Jiren a éliminé Hit du tournoi du pouvoir, il aurait en réalité éliminé l'un des clones de Hit. Pourquoi un clone Tout simplement, quand on a pu voir Hit, en utilisait un plus tôt dans l'épisode. En vrai, cette théorie, c'était surtout pour les fanboys de Hit qui n'acceptaient pas le fait qu'il se soit fait éliminer aussi vite. Et en tout cas, bah, si vous voulez plus de précisions sur cette théorie, rien ne vous empêche d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Dans le même genre, il y avait aussi eu une théorie comme quoi Tenchi Nan avait lui aussi laissé un clone dans l'arène. Encore Hit, pourquoi pas mais Tenchinan, sérieusement. Bon, prêt pour la quatrième théorie, c'est parti. Ah là là là là, le Daishinkan. Il est autant mystérieux qu'il y a eu de théorie sur lui. Mais en tout cas, la théorie qui a le plus marqué les esprits est tout simplement le Daishinkan serait en réalité un méchant. Alors oui, c'est indéniable. Regardez le sourire malicieux du Daishinkan Et son regard ténébreux, c'est en fait euh... C'est totalement évident C'est totalement évident qu'il est loin d'être gentil En plus, regardez le sourire de l'ange Mojito Ce n'est pas une constance, il s'appelle Morito. Amin, Mojito, et eh oui les amis Ta grand-mère le Mojito Qui se bat contre Vegeto Non, plus sérieusement, je suis d'accord qu'il était très facile d'y croire Cette théorie, elle est aussi liée à une autre théorie Qui disait qu'en gros, Jiren serait en train D'entraîner Goku et Vegeta pour qu'ils puissent S'allier et affronter le Daishinkan Fouave, entre nous, ça aurait été méga stylé, mais en termes de puissance, le Decepticon, il y a des années-lumière, et en plus, ça aurait été beaucoup trop fan de service. Pour finir cette vidéo, laissez-moi vous présenter ma théorie préférée. Le Zeno du futur serait en réalité zamaçon Ouais, sérieusement. Et comment ça se fait Bah, c'est simple. Lorsque Goku et ses amis ont quitté la timeline du futur Zamasu en tant qu'esprit aurait pris possession du corps du Zeno de cette timeline Une preuve de cette théorie L'opening Non mais avance on va pas tout regarder Voilà Encore, encore, stop Non non, reviens un peu en arrière Parfait Vous avez vu Regardez bien, regardez bien Lorsque le zéno du futur passe devant le zéno du présent, on voit quoi On voit du vert. Et qu'est-ce qui est vert et qui attend Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre théorie préférée ou bien proposez-moi d'autres théories dans le genre, je ferai peut-être une seconde vidéo. Si ça vous plu, il y a le lien de notre chaîne Twitch et notre serveur Discord dans la description. Et comme toujours, si t'as aimé tu mets un j'aime, si t'as pas aimé tu mets un. n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, bye